Bonjour à tous et à c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans mon décor, pas du tout prêt, euh, parce que voilà, j'ai déménagé, tout ça, tout ça. Euh, je vous passe les détails vivement que je reçois mes meubles et mon petit décor, n'est-ce hein, pas? En tout cas, aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous faire une vidéo euh, pour vous parler un petit peu de coming out. Euh, c'est vrai que ça fait longtemps sur cette chaîne que j'ai pas trop parler de trucs un peu perso, enfin, je m'étais vraiment attachée à parler quasiment uniquement de livres, euh, mais euh, je me dis quand même que déjà j'ai des trucs à dire, euh, et que c'est parfois compliqué de les mettre sur la chaîne de, de prince-princesse parce que euh, c'est trop personnel et la chaîne de prince-princesse c'est un peu plus général, c'est plus du conseil, etc. Donc bref, euh, dites-moi si ça vous intéresse pas du tout, <rire> j'arrêterai ou peut-être je le mettrai sur la chaîne de princesse, genre ça c'est rien. En tout cas, j'avais envie de parler un petit peu de coming out, de rapport au coming out, de comment faire son coming out, etc. Euh, donc c'est pas une vidéo qui est écrite, euh, j'ai juste quelques petites notes pour... Euh, me rappeler un peu du, du fil que j'ai envie de donner. Vous le savez, euh, je le dis euh, suffisamment, donc oh, je suis bisexuelle, et euh, ça fait un moment euh, maintenant, plusieurs années, que j'ai fait mon coming out, que j'ai fait mes coming out d'ailleurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, euh, mais encore aujourd'hui, euh, je sais que j'entretiens une réaction qui est un petit peu compliquée avec le coming out, et c'est vrai que c'est pour ça que... J'en parle peu, que je m'exprime pas forcément toujours sur le sujet, que j'ai pas toujours des conseils à donner quand on vient me chercher pour me dire Ah, je sais pas comment faire mon bla bla blablabla. C'est l'occasion d'en parler. Quand j'étais ado au lycée, euh, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que euh, j'étais attirée par les filles, par les garçons, j'ai eu même quelques copines, etc. Et je l'assumais un peu sans trop assumer. Euh, C'était assez flou dans ma tête, j'arrivais à, par... à en parler un petit peu dans ma classe et ça posait pas nécessairement énormément de problèmes mais euh, je le voyais un peu plus comme un test et en plus après c'est vrai que comme je suis sortie avec des garçons je me suis dit bon bah c'était fini, c'était ma phase bisexuelle de l'adolescence donc j'ai balayé un petit peu tout ça euh, d'un revers de main en le refoulant bien bien profondément euh, ce qui fait que euh, voilà c'était un peu bizarre euh, et d'ailleurs j'ai un peu de mal à me souvenir exactement de ce qui se passait, etc. Mes souvenirs sont assez flous euh, à ce niveau là euh, Quoi qu'il en soit euh, je suis rentrée euh, dans une espèce de moule hétérosexuelle euh, euh, en terminale, euh, première année de prépa euh, qui n'était pas forcément euh, des plus confortables et j'ai fait mon comme il y avait un petit peu officiel, euh, celui que je considère un peu comme important, euh, à 18 ans. Euh, c'était vraiment très dur. Alors il y a eu plusieurs temps, il y a eu euh, auprès de mes amis auxquels c'était plus facile, Notamment parce que bon j'avais pas forcément énormément d'amis IRL, euh, c'était beaucoup sur internet, donc à l'écrit ça passait mieux, enfin, j'avais plus de facilité à m'exprimer, sur qui j'étais, etc. Euh, c'était l'époque des forums, on n'avait pas toujours une photo, on était caché derrière un avatar, on pouvait être un petit peu qui on voulait, euh, on pouvait être garçon, fille, bi, hétéro, gay, enfin voilà. Euh, c'était un peu... Euh particulier mais en même temps c'était pratique aussi pour expérimenter des choses et découvrir un petit peu son identité euh, donc voilà là dessus euh, ça allait et c'est vrai que comme je, je sais plus si j'ai fait un coming out en prépa peut-être à la fin de la prépa j'ai dû en parler mais comme je partais à la fac euh, et que bon du coup j'ai coupé un peu les ponts avec les personnes que je fréquentais euh, bah du coup ça a eu quand même peu d'impact après il y a eu euh, un coming out un peu euh, genre oui je suis bisexuelle euh, à ma mère qui était très dure et j'ai détesté avoir à dire ça et euh, c'est à partir de ce moment là où je me suis dit plus jamais euh, je ne fais de coming out de cette manière là c'est à dire euh, euh, le truc de euh, monter sur la table ou de dire de manière très solennelle d'avoir un moment euh, rien que pour ça oui il faut que je te dise un truc euh, euh, ce truc là c'est vraiment pas moi je déteste cette manière de faire un coming out euh, je pense que ça convient peut-être à, à d'autres gens mais en tout cas moi je préfère quelque chose d'un peu plus subtil et naturel de le faire comprendre après cette ce premier expérience un peu dure, euh, c'est vrai que j'ai plutôt opté pour une technique. En plus, on était dans la période mariage pour tous, etc. Donc je partageais énormément d'articles sur Facebook, euh, je parlais euh, du mariage, je parlais de, de l'égalité des droits, etc. Et j'en faisais des caisses et je suis rentrée dans une association et j'en ai beaucoup parlé, etc. Ce qui fait que euh, les personnes que je côtoyais tiraient les conclusions qu'elles voulaient, euh, sans doute que j'étais lesbienne d'ailleurs, euh, et après, moi je n'avais plus le cas rectifier avec Ah, oh, j'ai un copain, Ah, oh, mon ex-fille, enfin voilà. Du coup, c'était un petit peu plus facile pour moi et c'est quelque chose qui me, qui me correspondait bien plus. Après, euh, c'est vrai que euh, j'ai évolué dans un milieu qui est aussi particulier, qui est celui du, de l'associatif, puisque euh, vous le savez, j'ai été au bagage jeune LGBT, j'ai été à Bicose, j'ai participé à des tas de réunions associatives, enfin voilà. Ce qui fait que j'évoluais un peu dans un circuit fermé. Ou euh, faire un comic hobby, euh, c'était pas, pas grand-chose, quoi. Et euh, puisque bah, tout le monde était supposé euh, LGBT, et puis il n'y avait plus qu'à préciser exactement euh, de quel bord on était. Donc c'était quand même relativement euh, facile, et il faut dire que ça me plaisait énormément. Après, il y a eu la fac aussi. Je me suis toujours trouvé des trucs un peu pour faire mon coming out facilement. Enfin, je veux dire, j'ai fait quand même mon mémoire sur le site IAC, sur la communauté LGBT en ligne. Euh, donc, genre, dès la première semaine, j'étais clairement identifiée comme quelqu'un potentiellement de ce bord-là. Et ensuite, pareil, au fil de l'eau, il fallait préciser, parler un peu plus de moi. Et ça se faisait assez naturellement. Et résultat, j'avais pas cette espèce de coming out à faire. Euh, en plus, du coup, étant vidéaste, étant ouvertement bi, euh, je côtoie aussi d'autres vidéastes, mais qui connaissent ma chaîne, qui connaissent mon travail, et qui du coup savent aussi euh, quelle est mon orientation sexuelle. Et au final, j'ai quasiment jamais besoin de dire que je suis bi, enfin euh, voilà, de, de faire cette espèce d'annonce un peu euh, solennelle. Ce qui fait que. Euh, Maintenant, j'arrive, je sais, à une période de ma vie où c'est par contre beaucoup plus compliqué euh, dans le milieu professionnel. Et pour le coup, là, ça devient vraiment compliqué parce que... Euh, bah, en fait, je sais pas comment les gens vont réagir. Il y a toujours, euh, oui, euh, j'ai mon meilleur ami gay, etc. Mais comment c'est dans les faits entre ce que disent les gens et comment ils agissent réellement il euh, y a toujours une différence, en plus moi qui suis pas forcément hyper à l'aise avec les gens euh, de façon générale, qui suis euh, assez réservée, euh, parler de moi, parler même de mon travail sur Youtube, parler de mes engagements associatifs, tout ça c'est compliqué parce que je sais pas comment ça va être reçu, si ça va freiner euh, mon évolution, si euh, on va valider ma période d'essai, etc. Et euh, l'enjeu est beaucoup plus important euh, que l'était juste me faire des potes dans la classe. Euh, parce que me faire des potes ou pas me faire des potes dans la classe, ça à la limite je m'en fiche, je peux en faire ailleurs. Euh, par contre, trouver un travail c'est compliqué. Euh, et euh, je sais qu'en mettant sur mon CV, mes activités associatives, etc., euh, mes chaînes YouTube, ça peut éventuellement, auprès des recruteurs, pas forcément bien passé, euh, ça dépend de la personne qu'on a en face et sauf qu'on peut pas trop savoir qui on a en face euh, dans le milieu professionnel puisque tout le monde est dans un rôle, et en représentation, euh, essaye de se faire bien voir, etc. Euh, tout ça pour dire en fait que travail, je suis complètement dans le placard, et euh, ce qui fait aussi que euh, les gens se permettent de dire des choses que peut-être si j'étais out ils ne diraient pas. Euh, en plus, il se trouve que euh, bah, euh, là actuellement je suis dans une relation longue où euh, bah, on ne va pas présupposer que je suis bisexuelle parce que je veux dire oui, bah mon copain, nanana, nanana bah, tout le monde va conclure que je suis hétéro. Et en fait quand j'ai réfléchi, euh, même si euh, j'étais avec une meuf, euh, je pense que tout simplement j'en parlerai même pas, euh, que soit je dirais oui mon ami, la personne que je fréquente, euh, ou je dirais que je suis célibataire et j'en parlerai pas. Enfin, je, là je fais semblant mais en fait non, je pense que. Je pense que j'aurais pas le cran de le faire. Donc voilà, euh, moi vous donner des conseils pour vos coming out, euh, c'est un peu compliqué, parce que je sais pas les méthodes, enfin. À part la technique du « au fil de l'eau », auprès des amis, de la famille, etc. Encore que ça dépend un peu dans quel milieu vous évoluez, quelle est la « mentalité » entre guillemets des gens. Ouais, est-ce que c'est un petit peu open ou est-ce que vous savez d'avance que ça va merder Il faut essayer de tâter le terrain, euh, mais c'est pas, pas évident et je pense réellement qu'il y a mille et une manières de faire son coming out et que la seule personne qui peut savoir euh, si vous êtes prêt à le faire, que ce soit au travail, dans votre famille, auprès de vos amis, euh, au lycée, la seule personne qui sait et qui va pouvoir réellement peser le pour et le contre et euh, quels sont les avantages que vous en pouvez en retirer et quels sont les inconvénients bah c'est vous en fait, euh, ne pas faire mon commis auto au travail, euh, je sais que c'est pas facile tous les jours, euh, qu'il y a des tas de choses du coup que je peux pas dire, que euh, résultat je passe pour quelqu'un de très très réservé dans le milieu professionnel, qui se confie pas beaucoup, alors que les autres ont parlé de leur histoire de mec, euh, de, euh, de leurs enfants, de tout ce que vous voulez, donc c'est pas forcément hyper évident, euh, mais j'ai évalué que c'était le mieux pour moi actuellement. Euh, et ça c'est moi qui l'ai décidé. La dernière chose que je voudrais dire c'est penser à votre sécurité peut-être parfois euh, avant de penser à la lutte, avant de penser à, à la représentation que vous pourriez être, avant de penser, euh, euh, ouais pensez d'abord à vous, prenez soin de vous, euh, c'est pas toujours le bon moment euh, et en même temps c'est vrai ont dit il n'y a pas de bon moment, enfin, réfléchissez et euh, et après, bon voilà, euh, si ça se, passe, ça se passe bien, tant mieux. Et si ça se passe mal, il y a des solutions. Euh, on peut aller chercher du soutien. Euh, et puis aussi, après, il y a le problème de l'outing. On n'en a pas parlé, euh, mais bon, on choisit pas toujours de façon comme il y a eu tout pas. Euh, parfois, ça tombe dessus alors qu'on n'a rien demandé. Ouais, c'est un peu décousu tout ce que je dis. Euh, J'espère que ça vous a euh, assez été utile. Enfin, j'en sais trop rien. Voilà, maintenant, vous savez que je déteste. Les coming out, je déteste faire mon coming-out. Euh, voilà, voilà. Euh, bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour parler un petit peu de livres, quand même. Hein euh, parce que c'est un petit peu le but de la chaîne. Euh, Portez-vous bien. Euh, N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis à très vite.